chers amis, euh, bonjour, je commence d'abord par saluer toute la famille Mayanga, euh, partout où vous êtes, je vous salue, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans un Aujourd'hui, euh, je suis là pour vous prêcher un peu, pour vous parler un peu de la part de Dieu, euh, je ne serai pas vraiment long, je vais vous parler de, de la part du Seigneur. Euh, je salue aussi euh, tous ceux qui me suivent. Euh, ça ne dépend pas à l'heure à laquelle vous me suivez. Euh, je salue euh, ceux qui vont, vont ouvrir leur téléphone ou leur ordinateur ou leur télé à euh, partir du matin. Je vous salue bonjour. Euh, pour tous ceux qui vont ouvrir euh, vers les après midi je vous salue bonsoir ceux qui vont me suivre, la nuit, je vous salue. Bonne nuit, bonne nuit à tout le monde. Alors, pour aller vite aux besognes, je vais vous parler de la part de notre Dieu aujourd'hui. J'avais prévu un verset biblique que Dieu m'a touché au cœur pour vous parler un peu de cet verset biblique. Mais pour commencer, vous savez. Jésus-Christ avait toujours l'habitude de, de chanter. Nous, on chante souvent parce que dans le royaume des cieux, une chose qui est les, les, les anges fait dans le royaume des cieux, c'est de chanter. Pourquoi je dois commencer à chanter pour que Dieu soit avec nous dans tout ce que nous allons faire? Yuki. Youke langa imawa. Youke langa. Yo langa. Yo Amen. Voilà, j'ai chanté un peu. Maintenant, nous sommes au temps où je dois commencer à vous parler un peu de la part de notre Dieu. Mes frères et sœurs, moi, pour ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Franck. Je suis Franck Voilà. Donc, euh, je suis euh, votre frère, parce qu'il est écrit dans la Bible, et c'est qui veut être grand, sera un serviteur des autres, donc je suis votre serviteur, je ne suis pas votre grand, je suis votre serviteur, je suis là pour vous servir. Alors, soyez vraiment attentifs, et attentives, mesdames et messieurs, suivez très bien ce que, Dieu m'a mis au cœur de vous parler aujourd'hui. Vraiment, ne soyez pas distraits et suivez très bien. Dieu veut me parler aujourd'hui dans le livre des Jean. Dans le livre des Jean, Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Le livre des Jean, il est tiré dans les évangiles parce que nous avons quatre évangiles. Évangile selon Matthieu, Évangile selon Marc, Évangile selon Luc, Évangile selon Jean. Il est tiré dans le cinquième, sixième, euh, cinquième saut, cinquième saut de la Bible parce que la Bible c'est une c'est un livre où il y a beaucoup de livres à l'intérieur euh, la Bible c'est c'est une c'est un livre que où on a euh, on a ça en sept parties c'est-à-dire les sept parties de la Bible c'est ce qu'on appelle les sept sceaux parce que nous avons le sept sceaux dans la Bible alors les sept sceaux là Aujourd'hui nous sommes dans les sixième saut, non dans les cinquième saut, dans les cinquièmes saut que Dieu veut nous parler dans les livres de Jean, Jean chapitre 2, verset 19 jusqu'à 21. Nous allons le lire, moi avec vous, si vous êtes déjà prêts, prenez vos bibles, lisez dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19. 19, à 21. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en trois jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples. Et toi, en trois jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Nous réalisons pour la meilleure audition. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Jésus leur répondit, « Détruisez ces temples et en trois jours je les relèverai. » Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi en trois jours, tu les relèverais, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Voilà. Donc, dans ces versets, on nous parle de presque de deux de, de choses. De deux de choses majeures. La première des choses, c'est quoi? On nous parle du temple. Le temple, le temple qui sera détruit, en trois jours, il va le rélever. La deuxième chose, on nous parle de lui-même Jésus. de lui-même Jésus qu'on parle de lui-même. Et puis, la deuxième chose qu'on parle de du temple. Alors, nous allons voir la première chose de la personne de Jésus qui est Jésus parce qu'on dit Jésus l'a répondu c'est Jésus qui les avait répondu qui leur avait répondu mais là, Jésus, qui est Jésus hmm. parce que tout le monde aujourd'hui ils sont derrière le nom de Jésus même euh, les criminels même les, les, les, les, les monstres même les sorciers, même les, les, les, les magiciens, même tout, tout le monde utilise aujourd'hui le nom de Jésus. Alors, le nom de Jésus, ça signifie, le nom de Jésus c'est quoi? Nous allons le voir dans, Bible, dans, le, dans, dans notre Bible, dans la Bible. Qui est Jésus? On va voir dans Matthieu. Matthieu euh, 16, 16 à 17, nous allons voir un peu, Matthieu 16, 16 à 17, vous pouvez nous, nous, nous, nous montrer un peu Jésus, qui est Jésus. Voilà, dans les livres de Matthieu, ne vous fatiguez pas, suivez-moi très bien, dans les livres de Matthieu 16, verset 16 à 17, nous lisons dans les noms de notre Seigneur Jésus Christ. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais ce sont, c'est mon Père qui est dans le ciel. Nous réalisons pour la meilleure condition. Jésus Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, dit, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais ce sont mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Peut-être toi aussi, tu te demandes, mais qui est Jésus? Pourquoi le nom de Jésus Qui est Jésus Et d'où ça sort ces noms-là Le nom de Jésus, s'attire son, original, son originalité dans l'histoire d'Élisabeth avec Marie, parce qu'ils ils étaient des parentés. Mais nous ne sommes pas encore là. Dans le dans les livre où nous venons de lire, de Jean Cé, de, de, de Mathieu, pardon, 16 16 à 17 là on nous parle que pierre quand il était en face de jésus il y avait une question que jésus avait posée à ses disciples parce que beaucoup disent de moi il y en a beaucoup qui disent que moi je suis tel tel tel comme et il est écrit dans le livre de Luc, Luc, si je ne me trompe pas, là où les gens croyaient de Jésus. Qui est-il Il, il s'est posé des questions. De qui Jésus, il est qui Il est comment Nous allons voir dans les Luc. Prenez toujours des versets parce que je suis encore, ne suis pas encore développé. On est toujours là en train de feuilleter un peu la Bible. Luc 3. Luc 3, verset 29. Lisons dans le noms de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth. Si vous voulez, vous pouvez commencer par 23. Euh, vous allez jusqu'à 38. Donc, Luc chapitre 3, verset 23, jusqu'à 38. Là, vous allez voir, on peut lire un peu seulement, même quelques versets. Jésus avait environ 30 ans, 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, les gens le croyaient, fils de, jo, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mata, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jeanneille, fils de Joseph, fils de Matthias, fils d'Amon, fils de fils de fils de fils de Jésus, jusqu'à ce qu'à 29, ils ont dit fils de Jésus. C'est que quand il a dit, il, il est, il, quand Luc avait écrit jusqu'à 29e verset là-bas, Luc chapitre 3 verset 29, il a dit, les gens croyaient qu'il était fils de Jésus. C'est que avant Jésus soit là dans leur temps, il y avait, un, il y avait avant un Jésus que Jésus-Christ, quand il était né, ils ont dit que on, on, ils croyaient que c'était le fils de Jésus. Donc le nom de Jésus, il y en avait déjà. Il y avait déjà des gens qui s'appelaient Jésus. Parce que, ne vous étonnez pas, parce que si aujourd'hui, tout le monde prononce le nom de Jésus, donc, ils doivent se situer dans la Bible, dans quel Jésus ils parlent, de quel Jésus ils parlent. Parce que ici, nous voyons déjà les fils de Jésus. Les gens croyaient que Jésus est le fils de Jésus. Voilà. Donc, dans la Bible, nous avons trois Jésus. Le Jésus où nous parlons ici, c'est le Jésus que les gens croyaient. Donc, un ancien homme qui vivait avant, avant Jésus, avant que Jésus naisse, donc il y avait une personne, des gens qui vivait, qui s'appelait Jésus. C'est pourquoi ils ont cru que c'est lui là c'est le fils de ce Jésus-là. Or, ce n'était pas lui. Si nous voyons encore, dans le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre, non, chapitre 4, verset 11, Qu'est-ce qu'on écrit là-bas? Jésus appelait justice vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui étaient qui, qui, qui, qui, qui, qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient euh, pour moi une consolation. Voilà. Jésus appelait, just Jésus appelait justice. Deuxième Jésus. Dans la mention biblique, on a mentionné deuxième Jésus déjà. Jésus qui s'appelle Jésus Justice. Et là-bas, on a vu encore un ancien qui était, qui, qui son nom était Jésus. Maintenant, nous avons déjà deux Jésus. Deux Jésus. Nous allons voir, nous allons voir encore troisième Jésus. Dans le, le, le livre de... Acte, acte chapitre 6, non, acte chapitre 13, acte chapitre 13, verset 6. Nous allons le lire, moi et, euh, moi et vous, dans les livres de l'acte, chapitre 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphose, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Nous avons déjà trois faux Jésus dans la Bible. <rire> Donc, faut pas t'étonner, tu vas dire que, Mais comment Nous, on connaît seulement un seul Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est mort pour, pour nos péchés. C'est le seul Jésus que nous connaissons. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il y a trois Jésus dans la Bible. Oui, je vous ai donné des versets bibliques. Vous allez lire ça vous-même dans vos maisons. Vous allez lire dans votre maison. Vous allez voir que nous avons déjà lu dans la Bible, trois Jésus dans la Bible. Mais non, toi tu as souvent le nom de Jésus dans ta bouche. Tu peux dire aux gens que j'utilise le véritable Jésus. Pas de problème. Mais nous allons voir maintenant, le véritable Jésus, comment il est, quel est son nom. Parce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un sans connaître son nom. Jésus, c'est un nom que Dieu avait révélé à Marie. Hmm? Voilà, c'est le nom que Dieu avait révélé à Marie. Dans les livres de. Toujours dans les livres de Luc. Dans les livres de Luc, c'est le nom que Dieu avait révélé à Marie. Luc, euh, Luc, Luc chapitre 1er, verset 32, nous lisons encore. 32, disons, Donc, on commence par 26 jusqu'à 32. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à, à un homme de la maison de David, euh, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue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 Est-ce que Jésus-Christ était fils de David réellement Nous devons comprendre une chose. David, il fut un roi. Mais pourquoi Dieu avait utilisé David, un roi Quelque part on dit qu'il est prophète. Quelque part on dit qu'il est roi. Mais pourquoi Dieu avait utilisé David David a une, a une signification. David a une signification. Ce n'est pas un, un nom au hasard qu'on a, qu a mentionné dans la Bible. C'est un nom qui est significatif. Si vous prenez le nom de David, on commence par le, le nom de David, on commence à écrire ça par un D, un grand D. Un grand D. Après, on écrit le petit A. Après, on écrit V. On écrit i. Après on écrit un petit deux. Mais là, si vous prenez les grands D là, signifie Dieu. Les petits a là, signifie a. V signifie vaincu. I signifie infiniment. Les petits dé là signifie diable. Voilà. David, si là-bas l'ange disait à Marie que cet enfant là sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David son père. Attention. Dieu n'était pas le fils d'un homme. C'est pourquoi Pierre, quand il a écrit, il a bien écrit là-bas, que quand lui, il a répondu à Jésus que, tu n'es pas le fils de, de l'homme, tu es le fils de Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Donc quand il a parlé comme ça, c'était le Saint-Esprit qu'il avait révélé. C'était Dieu qui, qui, qui, avait, qui était en, en pierre pour lui faire parler des choses que même Pierre ne savait même pas. Il a bien dit que tu es le fils du Très-Haut, tu es le fils du Dieu vivant. David signifie Dieu a vaincu infiniment les diables. Cela veut dire que David c'était Dieu lui-même, Dieu lui-même qui, qui était venu pour vaincre infiniment le diable. C'est pourquoi, si vous lisez l'histoire de David, vous allez voir beaucoup de choses dans, dans l'histoire de David. Alors, Jésus-Christ n'était pas le fils de David. Jésus-Christ n'était pas le fils de, de, de, de Joseph. Jésus-Christ n'était pas le fils de Marie. Jésus-Christ n'était pas... Oui, biologiquement parlant, Jésus-Christ était né d'une mère qui était mari et puis son père euh, euh, qui n'était pas son vrai père mais comme euh, il était né c'était la, la fiancée de, de joseph donc c'était son père et, donc un père comme ça là donc qui n'a pas donné la naissance à l'enfant mais c'était le Saint esprit parce que marie était une vierge une vierge fiancée parce que dans leur temps, ils craignaient beaucoup Dieu, ce n'est pas comme les filles d'aujourd'hui le temps du mariage n'est pas encore là, mais elle est déjà dévergée or, dans les temps ce n'était pas comme ça une jeune fille doit garder sa virginité jusqu'au jour du mariage, mais aujourd'hui c'est le contraire, une jeune fille qui a